Chers traders et investisseurs, lundi 20 avril, bonjour. Alors, les marchés ce matin se comportent comme un lundi matin. Se sont comportés sans événement majeur durant le week-end. Ils se sont réveillés en légère hausse dans un volume d'échanges famélique, sans quasiment aucun mouvement. La matinée a donc été très calme. Et nous attendons des événements microéconomiques et macroéconomiques importants cette semaine. Puis le marché à partir de la fin de la matinée s'est de plus en plus effrité pour perdre jusqu'à 1,5% en tout début d'après-midi lorsque nous réalisons cet enregistrement. Donc nous restons dans l'incertitude la plus totale en ce début de semaine. Et bien malin celui qui est capable de donner une direction voyante, importante, ne serait-ce qu'à l'horizon de cette semaine. Nous verrons bien. N'oubliez pas que les sociétés américaines continuent de publier leurs résultats jour après jour. Dans ce contexte difficile, nous avons réalisé ce matin 3 trades gagnants sur 3 accompagnés de deux médailles et d'un trade stoppé à son prix d'entrée. Espérons un après-midi plus animé. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes raids, une très bonne journée et à demain.